En tout cas, ravi de te retrouver, Anne-Sophie. Dis-moi s'il y avait une chose sur laquelle je pouvais t'aider qui pourrait transformer ton quotidien. Soyons ambitieux, si tu me permets, on a une demi-heure. Quel est le domino que si on fait tomber, ça fait tomber tous les autres dominos Tu peux prendre le temps de réflexion dont tu as besoin. Mais ce que j'aimerais, c'est pas aller aux symptômes, mais aller vraiment à la racine de ton challenge principal du moment. Mon challenge principal, c'est euh, de trouver des clients, quoi, en fait. Mmh, OK. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ce que tu sais, tes compétences, tes aptitudes, tu n'as pas encore trouvé de clients Alors, tu en as déjà eu par le passé Oui, pas par le... Ouais, mais pas euh, effectivement euh, depuis que je publie beaucoup sur les réseaux et, et que, voilà... Qu'est-ce qui fait Eh bien, euh, je pense que je suis peut-être pas assez percutante dans ma communication, euh, sur les réseaux, sur, dans mes vidéos, euh, dans mes podcasts pense qu'il y a peut-être des techniques à acquérir que j'ai pas euh, j'ai pas enfin je, je je sais pas comment faire et puis euh, et puis euh, peut-être que je je me suis pas encore assez non plus enfin euh, euh, j'ai pas été assez euh, dans la vente quoi un peu quoi enfin je, je veux dire j'ai j'ai du mal à trouver le mot mais c'est c'est gentil quoi ce que je fais quoi c'est-à-dire que je, je propose pas assez dans mes publications de, de prendre une séance avec moi offerte, etc. Quoi ah, Super intéressant. Euh, pourquoi, ton avis euh, Pourquoi Eh bien, euh, parce que j'ose pas encore, quoi. Je pense quoi Parce pourquoi que j'ose pas, parce que j'ai peur, euh, parce que c'est encore une marche supplémentaire à franchir, euh, je ne sais pas totalement, euh, ouais, euh, j'ai toujours cette idée de la vente je pense un peu euh, négative quoi en fait quoi. Euh, où euh, je, je pense que les les les gens euh, vont se dire euh, oui euh, mais elle veut absolument nous vendre son truc enfin euh, voilà quoi euh, et voilà voilà ce que ce que j'ai et puis il y a énormément de monde aussi aujourd'hui quoi sur les réseaux et euh, j'avoue qu'il y a des choses qui me parlent beaucoup hein, dans les coachs quoi que, que certains coachs publient puis d'autres pas du tout et je trouve ça même un peu trop quoi too much quoi vraiment Ok, c'est super intéressant. Super intéressant. Euh, J'ai une piste sur laquelle on peut aller. Est-ce que tu as autre chose à me partager qui expliquerait que tu n'as pas encore de client mm -hmm. Non, je pense que ce sont les deux raisons principales en fait. La raison de de voilà, de, je ne sais pas comment. Je pense qu'il faut être percutant. Je pense qu'il y a des choses. J'ai regardé, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, une interview que tu avais fait de de d'un de, d'un d'un entrepreneur là euh, pour les vidéos YouTube là qui, qui est hyper performant. Euh, tu, tu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin bon, bref. Et ça m'a parlé beaucoup les accroches, etc. Et tout, mais après. Pardon Stan Leloup. Voilà, c'est ça. Et... Mais bon… Et euh... penses, tu penses quoi de Stan à Ton avis, c'est quoi lui, sa relation à la vente euh... Je pense qu'il essaye de se démarquer. Je pense qu'il a trouvé… Euh sa façon à lui de de, de de communiquer je pense que je je sais plus son parcours mais s'il avait pas je me demande s'il avait pas été dans le marketing dans ses études aussi lors de ses études et tout donc c'est déjà un peu plus facile et puis surtout il est euh, ouais il, il trouve des, des choses euh, originales et des idées enfin je trouve qu'il faut être hyper créatif quoi vraiment mmh. Et euh, voilà, pour, pour accrocher, pour que les gens aient envie de nous, nous, nous lire ou nous, nous, nous regarder qu'en vidéo, quoi. Okay. Hyper intéressant. À ton avis, quelle est la cause et quelle est la conséquence Est-ce qu'il est percutant et créatif parce qu'il euh, voit la vente comme quelque chose de positif ou euh, il voit, la chose, il voit la vente comme quelque chose de positif parce qu'il est créatif. Euh, je pense qu'il voit la vente comme quelque chose de positif parce qu'il est créatif. Quoi. Et du coup, qui, tu penses que les artistes, par exemple, qui sont par définition des gens très créatifs, voient la vente mmh. comme quelque chose de positif Non. Là, je viens de te dire non. Non, pas du tout. D'autant que j'ai ma sœur qui, qui est une artiste et qui, effectivement, euh, voilà, ne voit pas forcément la vente comme quelque chose de positif. Non, pas du tout. Ça, ça te parle, hein, le, le schéma croyance, action, résultat Que c'est nos croyances qui mènent oui. à des actions, qui Bien amène sûr. à des résultats Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et que si aujourd'hui, il est percutant… On parle de lui, mais comme plein d'autres entrepreneurs à succès, s'il est percutant, s'il est créatif, s'il si est à fond, c'est parce qu'il pense au fond de lui qu'il ait raison ou pas d'ailleurs, hein, que ce qu'il fait c'est génial et que les gens méritent euh, d'acheter ouais, ce qu'il a à vendre parce que ça peut transformer leur vie. En fait, il est fier de son produit. Oui. Ouais. Oui, complètement. Ça te va si on approfondit un peu ce, ce, la partie vente parce que je oui. pense que tu es quelqu'un de créatif, tu es quelqu'un d'hyper euh, percutante quand tu le veux, j'ai entendu ton podcast. Quand il s'agit pas de vente, tu es hyper percutante. Oui. Euh, manque pas de créativité. Donc, à mon avis, le travail, il n'est pas là. Si, ça, ça te parle Oui, oui. Oui, ça me parle, ça me parle, sauf que, effectivement, quand je vois des gens comme Stan Leloup, je me dis, ouais, mais je suis tellement loin de tout ça, quoi. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Oui, oui, ça me parle. Évidemment, je. je... Mais oui, oui c'est vrai que le problème vient sans doute plus de la vente, mais bon, euh... il y a quand même les deux, je pense, quoi. Mais bon, ça me parle. Alors, même si c'était vrai, euh, Stan Leloup, comme tout créateur et artiste qui réussit, bah, a commencé comme euh, au début, à créer du contenu non percutant. Oui. Donc oui, mais... donc ça vient avec le temps de toute façon. OK. Je dis pas qu'il n'y a pas de techniques et des, des stratégies qui peuvent accélérer les choses, mais uh, standard ouais. moi je, le, je voilà, on se suit quoi, je le suis depuis un moment, euh, ça fait très très longtemps qu'il crée du contenu tous les jours tous les jours. Et ça qui fait qu'il progresse et, c'est ça qui fait qu'on n'est pas dans un cercle vicieux parce que s'il n'aimait pas ce qu'il vendait, il créerait un peu de contenu, ce contenu ne marcherait pas, il arrêterait et le, et, et du coup, bah, il y aurait rien, en fait. C'est parce qu'il croit vraiment en ce qu'il vend, qu'il va créer du contenu avec une certaine authenticité et comme ça vend un peu, ça lui donne à nouveau de l'énergie et puis il va créer, il va créer, il va créer à partir de, de cette énergie. Ouais, je comprends très bien. Okay. Ça. Mm. Um... Tu disais tout à l'heure que t'étais un peu gentil, ça sous-entendrait même que d'être un peu plus agressive, c'est, tu vois, presque méchant. Non, oui, c'est ça. Non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est euh, juste que je, je partage beaucoup de de contenu sur des astuces, sur des euh, voilà, des conseils, des choses comme ça. Mais sauf que je j'évoque pratiquement jamais, voire pas du tout effectivement, je crois. Euh, à part dans, mon, dans ma présentation que, que j'accompagne, euh, voilà, telle et telle personne, quoi. Voilà. Sophie, à quel point crois-tu en l'importance et en la pertinence transformatrice du coaching Ah bah, j'y crois, euh, j'y crois énormément pour l'avoir. Euh vécu moi-même et pour avoir coaché déjà de, des gens, euh, euh, c'est bah presque magique pour moi. Quoi. Et à quel point tu crois en ta capacité, toi Anne-Sophie, à oui. travers ton coaching à transformer la vie de tes clients euh... Je dirais euh, que comme je manque de pratique en ce moment, euh, euh, un peu moins qu'à un certain moment. Euh, je pense que, ouais, il me manque un peu de légitimité. De, de, euh, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai des doutes un peu, quoi, sur moi. Raconte-moi, euh, si je devais euh, discuter, là, échanger avec la meilleure cliente que tu as eue dans le passé, euh, qu'est-ce qu'elle me dirait de... si je lui disais, tiens, c'était comment le coaching avec euh, Anne-Sophie, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce qu'elle me dirait aujourd'hui, là, en 2022 elle, elle, te dirait... ouais. Ouais, eh ben, elle te dirait... Personne. Ouais, elle te dirait qu'elle a franchi... Euh... Des, des, des, des... Elle a osé euh, changer de travail, euh, grâce euh, euh, au coaching, euh, qu'elle a, euh... oui, qu'elle a, elle a mis ses peurs de côté, euh, qu'elle a gagné confiance en elle justement pour, euh, pour changer de travail pour aussi euh, mettre le haut-là dans sa relation, à mettre des limites à sa mère, quoi, en fait, qui est, qui est, qui est, qui est hyper intrusive, qui était hyper intrusive. Euh, voilà, et... Et qu'elle est ouais, qu'elle est super satisfaite de, de, de du coaching, quoi, en fait, quoi, ouais. de ce que ça lui a procuré. Ça a l'air pas mal, tout ça. Oui. C'est quand la dernière fois que tu as discuté, échangé avec elle alors c'était, euh, écoute parce qu'elle est revenue vers moi pour une autre problématique, c'était la semaine dernière et je l'ai de nouveau la semaine prochaine quoi en fait. Et là j'ai vraiment coaché, je l'ai vraiment coaché et euh, ça c'était génial, ouais. c'était génial. Et je pense que je l'ai éclairé sur pas mal de choses, euh, voilà. Donc euh, et je l'ai de nouveau euh, mardi prochain, ouais. okay. Okay. prochain. Okay. Et ça vaut le coup de noter, se revisiter, se remémorer tout ce que tu as déjà vécu dans le passé. Ouais. Effectivement, on a une mémoire sélective, on a aussi une mauvaise mémoire qui fait que ben, tu peux oublier toutes les personnes que tu as aidées et qu'il suffit d'un mauvais commentaire sur Instagram pour te faire oublier tout ce que tu as vécu dans le passé. Oui, c'est vrai. Ça peut être sympa d'avoir un petit carnet sur ton tableau, quelques prénoms, et te rappeler régulièrement de ce que tu as pu apporter aux gens et d'échanger avec eux. Par exemple, là, dans ce, dans ce cas-là, c'est elle qui est revenue vers toi, n'est-ce pas Oui, c'est elle. Elle est revenue ouais. vers toi combien de mois après la fin de votre accompagnement euh, On a terminé, je crois, en septembre, fin septembre, début octobre. Et donc, tu vois, c'était euh, début mars, quoi. Ouais. Et si elle n'était pas revenue vers toi, honnêtement, tu l'aurais contacté, tu aurais pris de ses nouvelles quand euh, J'en avais pris, hein. j'en avais pris en début d'année, je crois, des nouvelles. J'avais dû lui souhaiter la bonne année, etc. Et tout. Euh... Ouais, bah ok. Voilà. Bah, c'est voilà. Et ça, c'est important de garder contact avec nos anciens clients d'un point de vue commercial mmh. parce que, comme tu le vois là, ils ont peut-être encore besoin de toi parce que c'est des êtres humains et comme tout être humain. Euh, tout le monde a toujours des besoins. Et puis, oui. tout simplement, pour te remémorer à quel point ben voilà tu as, as, as eu un impact positif. Et puis, tout simplement, parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est une forme d'amitié aussi qui s'est construite. Donc, c'est oui. tout simplement. C'est vrai. Des... Ouais. C'est vrai. Je trouve aussi, oui. Du coup, si tu es convaincu par le coaching et tu es convaincu par… Ta capacité à coacher, est-ce qu'il y a autre chose qui te fait douter sur ton offre, sur ton coaching? Parce que si, imaginons, que tu découvres l'antidote pour tous les cancers du monde, bah, je pense pas que tu serais gêné de dire à tout le monde contactez-moi en message privé pour que je vous donne la recette. Ah, mais c'est sûr. Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a encore un peu cette hésitation Est-ce que c'est le tarif Est-ce que c'est le contenu de ton offre Est-ce que c'est comment tu pitches Voilà, donne-moi quelques... Qu'est-ce quelques... Euh, qu qui fait que c'est... Je... La, la métaphore est très chouette euh... Euh... sur le cancer, etc. parce que ça me parle tellement plus que euh, j'hésiterai pas une seule seconde. Euh... Peut-être que, en te, tu vois, en te parlant, peut-être que je n'ai pas la bonne niche, en fait, quoi. Mmh. la bonne cible. Ouais. Okay. Dis-moi qui tu cibles actuellement et qui tu aimerais potentiellement cibler si tu n'avais aucune peur et aucune crainte d'échouer. Euh, en fait, je cible les mamans là, qui euh, sont épuisées euh, et qui sont… Euh, dépassés, épuisés par leurs enfants, dépassés par leur quotidien, la charge mentale qu'elles ont, à retrouver de la légèreté, de la sérénité, de la joie de vivre dans leur quotidien, quoi, en fait. Et euh, j'ai choisi, je pense, cette type parce que moi-même, j'ai été concernée, euh, j'ai connu cette problématique quand je suis devenue maman, euh, et puis, bah j'ai... C'est absolument plus le cas parce que j'ai été coachée et maintenant euh, c'est c'est génial la relation que j'ai. Euh, ça me tient très à cœur parce que au-delà des mamans, il bah, y a les enfants derrière aussi et euh, les enfants euh, d'aujourd'hui sont les adultes de demain et si ça peut contribuer à un monde plus équilibré. Bah, c'est quand même super chouette après euh, je sais pas si c'est pas mais j ai, j ai, j ai, j ai, je l'avais en tête cette euh, cette cible mais le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à l'exprimer c'est pas c'est pas clair c'est euh, la notion de, de de de liberté de choisir sa vie euh, en tant que femme qu'on a envie de, de la vivre en se détachant complètement du regard des, des, des autres qui pèsent énormément en fait, et, euh, et je sais que c'est très dur pour, euh, pour les femmes de, de vivre ça. Enfin, de, de, de, voilà, mais tu vois, c'est pas clair, ouais, et je ouais, ouais. pas très clair, c'est pas très clair, que... et en même temps, c'est assez clair. Hein. Dis-moi si aujourd'hui, je suis dans la situation que tu as vécue au début, euh, est-ce que je devrais honnêtement… Quelle est la meilleure solution Que je travaille avec toi Je suis maman, je suis perdue. Est-ce que c'est mieux que je travaille avec toi ou avec la coach qui t'a coaché du coup Attends, excuse-moi Liliane, tu peux, tu peux me redire là euh, Je suis une maman qui, euh, qui est complètement désorganisée, qui, euh, oui. qui qui est complètement à la ramasse. J'ai mmh. besoin d'être coaché. Est-ce que je travaille mmh. plutôt avec toi ou avec la coach qui t'a coaché Qu euh... tu... euh... Non, non, non, ça, elle peut travailler avec moi. Hein. Je connais parfaitement le sujet, je suis, euh, je suis complètement qu'elle. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Vraiment. Est-ce que tu oserais même jusqu'à dire que tu serais plus pertinente que ton... ta coach Oui. Ton... Oui, oui, parce que la coach que j'ai eue n'était pas euh, euh, n'était pas enfin n'était pas dans le domaine quoi en fait quoi c'était pas ça en fait sa cible quoi à la base mmh. tu vois okay. oui je pense oui oui je pense parce que moi-même ayant vécu les choses et je, je pense pas qu'elle les ait vécues c'est pas ça du tout non elle les a pas vécues mmh. euh, en tant que maman euh, oui je pense quoi ouais ok ok et... Qu'est-ce qui fait que j'ai entendu un tout petit peu dans ta voix, y avait c'était plus inspirant pour toi l'autre niche dont tu me parlais que les mamans Qu'est-ce qui fait que, que l'autre niche t'inspire un petit peu plus T'enthousiasme un petit peu plus peut-être Mais parce que je pense qu'en fait, si tu veux, ça va au-delà. Dans l'autre niche, ça va au-delà des mamans. Évidemment, je pense aux mamans. Euh, dans ma, dans l'autre niche quoi je pense aux mamans mais je pense pas qu'à elles quoi en fait il y aurait qui d'autre, en plus des mamans il ben, y aurait des femmes euh qui serait, tu vois, c'est ça. J'ai du mal. Il y a des, il y aurait des femmes qui qui seraient dans leur boulot euh, aussi parce que bah euh, finalement elles ont fait des études et euh, bah on leur a dit que c'était bien de faire ça et et, et donc elles restent là-dedans dans le métier alors que ça les ça les épanouit pas du tout. Euh, il y aurait des femmes qui seraient mariées et qui seraient mal dans leur couple et qui auraient euh, mais que ça se fait pas de partir euh, euh, et du coup euh, bah voilà parce qu'on va être jugé etc et alors qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est de partir, quoi. Mais on ne peut pas. Voilà, voilà. Ce serait plus large, quoi, en fait, quoi, beaucoup plus large. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche d'y aller alors Ce qui m'empêche d'y aller, c'est euh, de formuler, je crois, euh, à qui je m'adresse. Est-ce que c'est rationnel en mode tu sais pas comment le formuler ou c'est émotionnel en mode j'ose pas le formuler. Non c'est que j'ai du mal parce que si tu veux en fait non c'est pas ça c'est que je crois comme j'ai tellement entendu qu'il fallait être niché enfin tu vois vraiment dans un truc très précis là je me dis je vais m'adresser euh, ça va être trop large. Ouais. C'est ça en fait. C'est un super point qui revient souvent. Euh, ce que je peux déjà te dire, c'est que sur le web, on entend souvent ce conseil, mais c'est pas forcément dédié qu'au coach. Du coup, c'est un conseil générique. Oui, c'est sûr que si demain, tu veux ouvrir une boutique sur les Champs-Élysées, bah, tu as un intérêt à nicher parce que si tu ouvres un truc générique où tu vends tout, il n'y a pas trop d'intérêt. Je suis d'accord. En tant que coach, déjà, c'est un peu différent. Mais surtout, j'ai envie de te dire que peu importe si c'est une... à niveau, à niveau d'enthousiasme égal, je te dirais oui, il faut choisir une niche plutôt qu'un truc large. Le problème, c'est que si tu t'es pas aligné avec le fait d'être dans cette niche là, eh ben, pour des gens comme toi et moi, qui sommes beaucoup dans l'émotionnel, dans l'inspiration, dans la sensibilité, si t'es pas aligné, je peux te donner la, je peux te donner la recette exacte pour euh, euh, créer des lingots d'or de chez toi à partir de de papier journal que tu le ferais pas en fait. Ouais. Parce que ça t'inspire pas. Quand bien même ça marche, c'est parfait. Les mamans, bien sûr que c'est parfait comme euh, niche. Si tu vas, tu peux te faire des millions. Mais si t'es pas inspiré, bah ça sert à rien finalement ça se ressent ça se ressent bon. t'en penses quoi toi je pense que ça, ça doit se ressentir un peu ouais. parce que tu te forces qu'est ce que je vais pouvoir dire ce matin aux mamans oui c'est ça oui c'est ça oui oui donc il y a bien deux bien. chemins à partir de là. Soit tu te, tu retransformes ton, ton, ton ce que tu fais et c'est okay. ok. il suffit juste de changer ta bio Instagram, euh, ta bio LinkedIn et commencer à publier du nouveau contenu. Hein. C'est aussi simple que ça. Ou soit bah et tiens si on mélangeait les deux, qu'est-ce que ça donnerait Et si t'accompagnais Et si le problème n'était pas tellement que tu accompagnais et si le problème n'était pas tellement que tu voulais te restreindre aux mamans, mais que tu voulais aider les mamans sur quelque chose de peu ambitieux, alors que toi, tu as envie de les amener sur la lune, mais tu te dis non, je vais juste les aider à organiser leur quotidien. Ouais. Je ne sais pas si j'ai été clair. <rire> si, je vois à peu près. Si, si, si, si. Parce que tu pourrais rester sur la niche des mamans, mais par contre, tu vas à fond. C'est pas… Je vous aide à, euh, trois techniques pour mieux organiser sa liste de courses quand on va faire les courses. Ça, ça t'inspire peut-être pas. Mais va parler aux mamans comme tu parlais à cette femme qui, euh, était prisonnière de son mari. Ouais. En fait, si tu veux, les mamans, là, en t'en parlant, euh, je trouve que c'est très important d'être légère dans son quotidien, etc. et tout. Mais je trouve que c'est trop ramené à des petites choses, en fait, quoi. Enfin. J'ai envie de voir plus grand, quoi, en fait. Ah. Quoi, je... Et si tu me permets, c'est toi qui fermes les mamans dans ces petites choses. Parce qu'il y a des mamans aussi qui veulent rêver et qui veulent devenir… Euh, tiens, il y a même une maman qui veut devenir présidente de la République, là, en ce moment-même. Ah bon Ah bah tiens, je ne savais pas. <rire> bah, Valérie Pécresse, ouais. elle, elle, ah, elle... Oui. elle… Ah oui, pardon, ah, oui, mais elle est maman de grands-enfants, oui, oui, oui, mais oui, je m'adresse aux petits, aux petits, quoi, en fait. Oui, oui, oui. Bah, ce okay. oui, oui. Alors, tu vois, ça, c'est OK, c'est peut-être une définition à redéfinir. Tu n'es pas obligé d'accompagner les mamans qui ont des enfants de moins de 3 ans. Oui. Okay. Donc, finalement, effectivement, tu peux revenir peut-être tout simplement aux femmes en général, si c'est quelque chose qui te plaît. Oui. Toi, parce que, aussi, il y a autre chose, c'est que tu ne vis plus ce que ces mamans vivent depuis. Un peu de temps, même exactement. si exactement, exactement, oui. Et du coup, tu dois aller creuser dans ton passé, dans tes souvenirs pour ça. leur donner des conseils. C'est ça. Et ça, c'est ça, c'est ta tête qui réfléchit. Alors, que si tu me permets, quand ça viendra du cœur, ce sera beaucoup plus percutant. Pour reprendre le mot que tu nous as tout à l'heure. Tu penses qu'il faut le vivre toujours actuellement en fait, alors quand on traverse des choses ou qu'on… En... Si tu me demandais en tant qu'auteur, conférencier, formateur, consultant, je te dirais non, pas forcément, mais en tant que coach… Euh... Je te laisse imaginer le jour où tu auras, durant une même journée, trois clientes en un à un et les trois, elles ont toutes le même problème elles n'arrivent pas à trouver de crèche. Ouais. Bah, je ne sais pas combien de temps ça va durer avant que tu en aies marre, en fait. Ouais. Et comme la plupart des coachs, on est des hypersensibles ou des gens sensibles ou très émotionnels qui, qui sont dans l'inspiration, ça ne va pas te plaire de juste lui dire, bah fais ci, fais ça. Trop. Non. Parce que toi, tu n'en es plus là du tout, du tout, du tout. Ouais. Donc, parler à. Euh, ouais. À, à, mais alors, en plus, alors, pareil, objection il y a énormément de femmes, là, notamment dans le programme Ascension, de, ouais. de coach, qui sont un peu dans ce que je souhaiterais. Enfin, voilà. J'ai bien compris, tu vois, plus ou moins, même si. Pareil, certaines, c'est pas encore très clair pour moi, mais tu vois, on est nombreuses pour le coup là. En quoi c'est un problème Non, non, c'est pas. Non. Non, c est c est pas un problème, ce serait un, si, hein. ouais. un problème si la demande était faible de l'autre côté. C'est-à-dire que ce serait un problème s'il y avait 28 coachs et trois personnes qui avaient le problème que vous essayez de résoudre. Ok. Si tu me okay. permets. À cause d'Instagram, tout ça, on a l'impression qu'il y a dix mille coachs. On a pas dix mille. Il y en a, allez, il y en a des centaines en France qui font ce que t'as envie de faire. Mais je te laisse imaginer le nombre de femmes et d'hommes qui vivent le problème que tu exprimes. Ouais. En millions. Ouais. Et c'est pas gênant de changer euh, demain mon message. Sur les réseaux. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui te poserait cette question-là À une de tes clientes Oui. Anne-Sophie, j'ai envie de changer de métier, c'est pas gênant, mon CV, il n'est pas du tout euh, fait pour ce métier-là, mais j'ai envie de te le faire. Qu'est-ce que tu dis bah Vas-y, vas-y, lance-toi, lâche-toi, vas-y. Ouais. Ose. Si t'es faite pour ça, Enfin, voilà, écoute ton cœur, quoi. Et incarne, tu vois, tu vois pour prendre une citation euh, bateau, euh, je sais plus si c'est de Grandi ou ça, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Oui. Oui. Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est encore une fois, euh, oui, lâcher, oser, euh, aller, de toute façon. De euh, toute façon, il ne se passe pas euh, grand-chose, là. Donc, je n'ai pas, pas grand chose à perdre, quelque part, en fait. Ah, Ce n'est pas totalement vrai, parce que je te vois quand même pas mal dans l'action. C'est quand même une grosse sortie de zone de confort dans laquelle tu es totalement oui. combien de podcast. Non, podcast, là, j'ai un peu laissé 3-4, euh, j'en ai 3-4, ah, je crois. Ouais, pas mal. Ouais. Pas, pas ouais. de vidéo encore Si, si, mais euh, nul. Donc, euh, deux, deux vidéos, donc nul. Donc, il faut que je, je, je, je m'y reprenne, quoi, en fait. Quoi. Ouais. Oui. Tu me permets je t'invite à enlever ce vocabulaire là parce que oui. as les clients qui vont faire des choses nulles et j'espère que ce vocabulaire là ne oui non. bien sûr bien sûr tu as raison non non mais c'est sûr c'est sûr. sûr mais ouais il faut sans doute que ouais enfin je pense que ma cible euh, voilà ne, ne, ne me va pas tant que ça c'est dingue ça hein, ça bouge c'est incroyable et parce qu'en fait on a envie d'aider tout mmh. le monde en fait je crois aussi Ouais. Il y a ça derrière quand même, mais bon. Et en quoi ça aiderait pas les mamans qui ont leurs petits problèmes de garde d'enfants pour toi de commencer à parler de choses plus inspirantes, plus ambitieuses euh, Excuse-moi, Légane, j'étais partie. Non, mais c'est ah, moi, moi hein. je pars parfois, je, je suis pas… Excuse-moi, vas-y. Parce, excuse -moi, vas parce que quoi, je à autre chose. Ouais, -moi, la oui. mini-objection que tu as, c'est que tu as envie d'aider T'as pas envie d'abandonner ces pauvres petites mamans qui ont leurs problèmes alors que tu peux les aider Oui. Bah, pourquoi, si ça si les aiderait, pourquoi ça ne les aiderait pas que tu sois dans cette nouvelle… Euh... Si, si, bien sûr, je vois. Non, non, mais si, ça les aiderait. Ah. Si, si, mais complètement, parce qu'elles en font partie. Mais en fait, tu vois, en te parlant, je me dis, mais pourquoi je dis les femmes aussi Pourquoi je dis les femmes Parce que moi, j'ai dans mon village, là, j'ai un commerçant que je connais un peu et qui va… Qui va très mal, mais là c'est encore autre chose. Là, là c'est une séparation amoureuse, quoi, en fait, quoi. Tu vois, et il va pas bien, mais je lui ai dit, écoute, appelle-moi, etc. Alors, il ne le fait pas. Pourtant, euh, je pense qu'il m'aime bien, hein, tu vois. Ouais. Mais non, on parle de séparation amoureuse, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, mais bon, mais, tu vois. Alors, on n'aura pas le temps d'approfondir ça. Mais euh, si tu me permets, il ressent pas encore tellement la pleine sincérité de ⁇ Appelle-moi ⁇ ah Ou ⁇ si, okay. si tu veux, si, si tu le formules en mode ⁇ Tiens, je suis dispo tous les mercredis après du mois d'avril ⁇ à quelle heure tu termines les, les mercredis À 17h. Est-ce qu'il y aura un mercredi durant le mois d'avril où tu seras disponible pendant une heure et on, on échange okay. et je t'offre une session ?⁇ Ok. Tu vois comment on n'est pas du tout dans la même démarche et la même sincérité perçue. Hein, je parle de perception. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la sincérité dans ton cœur, c'est ce que lui perçoit de ta sincérité. OK. Et ça, c'est parce que tu n'oses pas encore. Non. Si tu non. veux, ton verbal, ce que tu en fait, euh, la timidité entrepreneuriale que tu as en mode, bah, moi, je que les mains. C'est un homme. En plus, c'est un truc que je connais mmh. pas. Mais en fait, que tu connais, et que tu peux quand même aider, et que mais en carrément. Cas, tu envie. Mais carrément parce que j'ai trop envie de l'aider en fait. Mais vraiment, plus. C'est génial. Va, va le voir et tu dis, écoute, je sais que c'est parfois inconfortable de discuter de ce genre de choses assez privées, mais moi, ça me ferait vraiment plaisir ouais. de passer une heure avec toi parfois, bah, tu en discutes avec tes potes, mais soit ils ne t'écoutent pas ou soit ils commencent à te balancer des conseils parce, parce qu'ils te balancent leur propre vie, je t'invite à expérimenter une, expé une session de coaching où on va voir les choses autrement et où je vais juste t'aider à réfléchir, à trouver tes propres réponses. Tu en penses quoi Carrément. Non, mais c'est vrai, c'est trop bien là. C'est comme ça qu'il faut… Ouais. mais carrément. Anne-Sophie, tu repars avec quoi Et hey, j'ai envie de dire… Donne-moi une action que t'aimerais sur laquelle tu aimerais t'engager. Donc, qu'est-ce que tu en tires de cette session et quelle action t'aimerais euh... Bah, c'était super euh... chouette, Lingen. C'était un grand merci parce que ça m'a éclairé. Euh, tu vois la puissance du coaching encore une fois, quoi, en fait, quoi, voilà. Euh, bah, disons que là, je, je, je, je vais revoir euh, mon message. Euh, voilà, destiné. Enfin, voilà, je vais je vais revoir ma cible. Euh, vraiment me poser là-dessus, euh, communiquer là-dessus. Et puis, je pense que je vais aller voir aussi, euh, bah, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, le commerçant. là-dont, voilà, Parce que je sens une vraie souffrance en plus. Quoi. Et euh, j'ai vraiment envie euh, voilà, de, de, de l'aider, mais vraiment. Génial, génial. Tiens-moi au courant dès que tu as contacté le commerçant. OK ah, okay. OK, super. d'en savoir plus. Merci Lingen, c'était super. Merci, Sophie, avec grand plaisir. Euh, moi, j'ai envie que tous les matins, tu te réveilles avec ce sourire, cet enthousiasme. Et c'est comme ça que tu vas attirer les gens à toi. Et t'en fais pas s'il y a 10 000 concurrentes parce que tu es unique et tu vas attirer des gens qui vont aimer comment toi tu parles et qui tu es. Donc, t'en fais pas. Et puis, je serai là toujours pour, pour t'aider dans le... Oui, parce que par rapport à Maniche, niche, peut-être qu'il y aura deux, trois trucs à revoir. quoi, en fait, quoi tu vois, ça Mais c'est OK, en fait. Ça va venir tranquillement, naturellement. Allez, OK. Merci, Lingen. Un grand bon plaisir. C'était super. Merci beaucoup. Ciao, ciao, Bonne ciao, journée. Ciao. ciao. Ciao, bye. Ciao.